Est-ce qu'il vous arrive parfois d'être envahi d'une émotion et qui fait que tout d'un coup vous avez l'impression que toute la vie est colorée de cette émotion et puis quelques heures après, quelques jours après, vous êtes dans tout autre chose Peut-être alors que vous vous rapprochez de ce profil magnifique qui s'appelle l'artiste, qui fait partie des neuf grands profils de l'Enneagramme et que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui. Alors encore une fois, comme tous les profils, il n'y a pas de bons et de mauvais profils, mais c'est intéressant de voir que pour chacun d'eux, on peut tendre vers la lumière, vers le meilleur d'eux-mêmes, vers la libération justement de leur pure essence, leur pure potentialité, et puis parfois s'enfermer, on va voir dans quoi et eh bien dans ces carcans intérieurs, dans ces messages comme ça qui vous enferment vers le bas, et qui font que du coup, la personne va rentrer dans une relation à l'environnement, qui est une relation de souffrance. Alors qu'est-ce qui se passe pour notre 4 Qu'est-ce qui se passe pour notre artiste Eh bien, sachez que l'artiste, c'est un profil qui a un peu l'impression d'arriver d'une autre planète, qui a l'impression d'exister à travers justement toute cette sensibilité qui l'anime et par différence, du coup, s'afficher, évidemment, comme quelqu'un d'un peu spécial. Et c'est quelqu'un qui est très connecté justement à son ressenti et qui a besoin de partager et d'exister à travers l'expression de cette sensibilité. Il sera donc très sensible, évidemment, à ce que vous vivez. Ce sont des gens qui sont Touchant euh, parce qu'à travers leur sensibilité, on a quelque chose d'assez unique à chaque fois. Alors qu'est-ce qui se passe quand ils vont mal Eh bien, on voit qu'ils ont un message ici intérieur qui n'est pas toujours évidemment très conscient, il hein. faut comprendre un petit peu la, la cartographie qui est en arrière-plan, ce qui est inscrit, euh, on pourrait dire, dans la partie préconsciente et inconsciente, et qui a tendance à justement faire en sorte que, comme ils ne se sent pas comme les autres, ils se sent un peu comme ce vilain petit canard, eh bien il va chercher justement à comprendre ce qui se passe à l'intérieur malheureusement à travers cette bulle émotionnelle, à travers ce filtre émotionnel. Il va chercher du sens à sa souffrance intérieure et donc du coup il va s'enfermer en quelque sorte dans ce carcan un peu négatif et justement ce qui va le libérer c'est d'apprendre à prendre un peu de distance justement sur ses émotions et à remettre évidemment de la qualité dans l'expression justement de cette sensibilité. Et c'est comme ça que notre artiste va justement, rayonner et on parlera de voies évidemment diverses qui vont l'aider à grandir, notamment on parlera de la voie d'intégration vers le 1, la voie de désintégration vers le 2, on parlera de sa voie d'harmonisation vers le la dimension 5, on parlera de sa voie de réalisation directe vers sa dimension 8. Bref, vous verrez qu'en découvrant l'énéagramme et toutes ses cartographies, il y a un monde incroyable et fascinant à découvrir. Si vous voulez aller plus loin, cliquez donc sur les liens qui sont en lien avec cette vidéo. On vous propose un petit test personnel pour vous situer dans l'ensemble de l'énéagramme Et puis bien sûr, on vous enverra un texte un peu plus fourni pour découvrir la richesse de l'ensemble de ces profils. On se retrouve très vite sur une prochaine vidéo et au grand plaisir de continuer avancez avec vous dans la découverte de l'Enneagra.